L'invité au bout du fil avec nous, Monsieur Ousmane ben Choy, vous l'avez dit, chargé de la communication digitale du PLD. C'est le parti des libéraux démocrates. And Sokali, il est aussi conseiller municipal à NIT. Euh, bonjour, euh, Monsieur Choi. Merci d'être uh, notre invité. Un grand plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour Fatou et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Réomé FM. Alors, nous, nous démarrons ce, euh, ce débat par euh, la communication digitale. Vous en êtes chargé au niveau du PLD. Euh, quelle est l'importance aujourd'hui de la com digitale et son apport en politique surtout la communication digitale est un moyen de communiquer de manière flexible. Mmh. Alors, euh, comme on est dans un monde où tout est lié à l'Internet, euh, avec les plateformes, les réseaux sociaux, euh, particulièrement Facebook, Twitter, Instagram et le fameux TikTok, mmh. c'est facile de, de faire passer un message et euh, de manière euh, directe, d'atteindre cibles les cibles, aussi, les, cibles le les plus reculées du pays. Mmh. Alors, euh, donc, euh, faire passer une information euh, avec une grande ampleur, c'est beaucoup plus facile de, de, de passer par les, les réseaux sociaux mm. que d'utiliser les canaux les canaux à, à anciens. Mm. C'est un moyen aussi de massification peut-être pour les partis politiques Ah oui, c'est un moyen de massification parce que euh, tout chaque Sénégalais, chaque citoyen a un compte, euh, soit Facebook, Twitter, mm. Instagram, donc, du coup, euh, faire passer le message et de faire des sondages et de faire des euh, appels euh, à une cause, c'est beaucoup plus facile de, de le faire de manière physique. Mmh. Alors, en toute chose, il y a euh, le revers de la médaille, sans doute. Pour la com' digitale en politique, c'est quoi La communication digitale en politique, euh, on peut dire, euh, c'est le fait... De de, de de faire passer un message oui. euh, à l'endroit des sénégalais de son, son programme politique euh, de faire euh, de faire passer de le faire connaître son parti mmh. de faire connaître son leader de de, de, de, de, de, de véritablement euh, à, à, faire comprendre le maximum de, de citoyer mmh. euh, son programme fondamental de, de faire la massification directe mmh. et ainsi euh, de toucher le maximum de cibles au niveau des populations. Oui, mais il y a un revers de la médaille sans doute. Il y a, il y a, il y a un côté peut-être danger ou, ou risque parce que c'est souvent le cas. Est-ce qu'il y en a pour, pour, pour la com-digital ah bien sûr, bien sûr, parce un que côté quand, nous voyons, oui. quand nous voyons certains leaders utiliser certains, certains termes mmh. ou faire des appels euh, au niveau de, de la commune de, des roses sociaux, mmh. véritablement nous voyons que ce côté-là est un côté qui n'est pas bon à la mmh. population et seul, cela mérite véritablement un encadrement, on peut dire, du côté euh, des... des de l'État ou bien des, des fournisseurs d'accès Internet, mmh. parce que nous voyons toutes sortes de communications en ce sens, appel à l'insurrection, la, à la, à euh, des fake news, et tout ça, ce sont des choses euh, véritablement qui n'honorent pas les populations et qui ne, qui ne, qui ne rendent pas véritablement le, le, le bon sens et l'utilité de, de l'utilisation de ces réseaux sociaux. Mmh. Donc, euh, ce, dans, sur ce point, nous voyons clairement que euh, ça ne donne pas véritablement le sens de, de, de, de l'utilisation mmh. des réseaux sociaux et de faire passer une information qui doit, qui doit non seulement être utile à la population mais euh, parfois des dérives que nous ne pouvons pas maîtriser et nous ne pouvons pas contrôler. Il y a aussi ce risque de lynchage en, en grande pompe en cas de faux pas. Et beaucoup d'hommes ah. politiques en font sur les réseaux sociaux. Ah oui, ah oui c'est pour cela que je dis, je dis que les gens doivent savoir euh, utiliser ce, ce, ce, ce, ce réseau social et avant même de le faire partager dans les canaux euh, de, de, de, dans, dans, dans, sur Internet, mm. euh, de bien vouloir, de, de bien connaître mm. l'utilité et l'importance de, de, de la communication digitale. Mm. Parce qu'on ne faut pas juste pour véritablement basculer mm. et mettre à chaos les leaders ou bien l'homme politique qui mm. utilise ces canaux. Donc, il faut d'abord connaître l'instrument comment l'utiliser mmh. véritablement de savoir comment pousser sa cible au lieu de euh, avant de se faire et mmh. de faire des de, comment dirais-je euh, faire un faux pas qui peut nuire et eh bien qui peut anéantir la bonne marche de de, de la personne. Très bien. Nous passons à l'actualité, notamment euh, politico-judiciaire, euh, dirais-je. Avec ce procès, en appelle Mambényan Ousmane Sonko, le leader de PASTEF, hier a fait une sortie à la veille de son procès prévu aujourd'hui pour acter encore sa désobéissance civile. Ousmane Sonko promet de ne plus répondre à la justice sénégalaise, donc il ne sera pas au tribunal aujourd'hui. Comment appréciez-vous cette attitude? Une désolation parce qu'une personne qui veut qui veut diriger le Sénégal quand même, qui ne respecte pas les institutions, qui ne respecte pas nos, euh, nos institutions juridiques, vraiment c'est désolant. Ousmane Sonko appelle tout le temps qu'il veut devenir le, le prochain président du Sénégal, c'est un leader charismatique, c'est un leader, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comment il peut véritablement, à chaque fois que la justice lui donne raison, il applaudit et quand la justice euh, tranche à à, à, à son défaveur, à sa défaveur, il il, il, il, il dit qu'il ne respecte pas la justice. Moi, je pense que euh, hier j'ai vu une personne vraiment qui s'est qui s'est abîmé lui-même, une personne. Euh, qui, qui, qui a perdu la bataille et qui, appelle, qui a mis de, de l'eau même dans son vin parce que en voyant Ousmane Sonko faire des déclarations sur la désobéissance, sur l'appel à la mobilisation, à, à faire face à la justice, moi je pense que le Sénégal ne mérite pas d'avoir un leader comme ça où les, il y a des gens qui le suivent, il y a des jeunes qui le suivent et qui, qui, qui veulent incarner euh, véritablement l'esprit républicain vraiment c'est une désolation et, et une amertume envers ce leader Ousmane Sonko qui ne respecte pas qui ne se respecte pas même parce que quand on veut diriger le Sénégal le, le, le, la, la, la, la moindre des choses c'est de respecter la justice et depuis le début de ces affaires de ces procès que ce soit avec Mambéna que ce soit avec, avec Agisar c'est Ousmane Sonko himself qui appellent tout le temps à la désobéissance ou au manque de respect à nos institutions juridiques ou à nos magistrats, qui appellent même à dire que si les magistrats tranchent à sa défaveur, euh, que, les, que les Sénégalais ne donnent pas la paix à, ces, à ces, ces, ces, ces hommes de droit, à ces gens qui ont travaillé comme lui et qui ont mérité d'être des magistrats. Depuis le Sénégal et existe, nous avons eu des, des magistrats, nous avons eu des, des, des, des juges qui tranche euh, soit à la faveur de la personne ou à, à sa défaveur, mais que on n'a jamais vu où, où le, un Sénégal où les magistrats sont menacés. Depuis l'ère d'Ousmane Sonko, le pays est en train de vivre une situation où, véritablement, si la justice tranche à, à, à votre défaveur, vous, vous, vous voulez appeler à l'insurrection, la, à la vous voulez appeler à, à un Sénégal qui n'a pas de paix. Et juste une désolation, vraiment. Et je pense que l'État doit prendre ses responsabilités. Nous avons un État de droit, nous avons un État véritablement respecté partout dans le monde. Et sur le cas de Ousmane Sokou, ne sera pas véritablement un cas <rire> impossible à gérer. Et l'État fera face et les forces de l'ordre, de défense et de sécurité feront face pour véritablement mettre les choses sur les bons rails. Alors, vous ne le comprenez pas quand il, quand il évoque peut-être l'impartialité de la justice ou de certains magistrats euh, qui seraient instrumentalisés selon lui par le pouvoir exécutif. Est-ce que vu sous cet angle, vous ne pourrez pas aussi comprendre un peu l'attitude du leader de PASTEF euh, Fatou, moi je ne, peux pas, je ne peux pas véritablement comprendre cela. Parce que on voit chaque jour à la, au niveau des de déclarations de, de M. Sonko mmh. qui dit qu'il ne respecte pas la Même ces déclarations ne doivent pas véritablement euh, orienter la, les juges pour, pour, pour, pour, pour, pour, se, pour se mettre dans une position où, qui, qui ne l'arrange pas. Moi, je pense qu'ils doivent être impartials et véritablement euh, prendre les choses comme un Sénégalais lambda, mais... Regardons les choses depuis le début de l'affaire Ousmane Sonko-Mambégnan, l'affaire Sonko Ousmane, Ousmane Sonko-Agisar. C'est Ousmane Sonko tout le temps qui, qui, qui sort et qui attaque l'État, qui attaque la justice véritablement sans aucun fondement. Mmh. Et on a vu euh, le problème avec le gendarme qui, qui était euh, avec, à Jigenshor dans sa maison. On a sanctionné la, le gendarme. Ousmane Sonko n'a pas pipé mot. Le problème entre Mambaïna et Ousmane Sonko, la justice a tranché avec euh, euh, euh, qu'il écope deux mois de prison avec une, am une amende, mais il dit que certains de ses leaders disaient que c'est bon, on a compris, l'État a tranché le, la justice a tranché, et maintenant, que ce soit Mambaïna, que ce soit le parquet, ils ont ils ont le droit de, de faire interjecter un appel. Alors, si une personne ne respecte pas la justice, si une personne qui se dit « si c'est ok pour moi, je respecte la justice », ce n'est pas « ok, je, respecte, je ne respecte pas la justice », qu'est-ce que vous voulez que les Sénégalais… Euh, quel sentiment les Sénégalais ont sur cette personne C'est un hors-la-loi, si on peut le dire même, c'est un hors-la-loi, alors que la justice est là pour tout le monde. Ce sont ces juges là ces magistrats-là ont fait des études comme Ousmane Sonko. Oui, mais, dit... mais, mais, mais quand même, M. Cheu, je ne vous l'apprends pas, euh, cette, euh, cette impartialité dont parle Ousmane Sonko, des magistrats l'ont même dénoncé. On se rappelle quand même des sorties de l'Union des magistrats du Sénégal qui indexaient l'émission du pouvoir exécutif dans, dans, dans le judiciaire. Donc ça, quand même, c'est une réalité, on peut le dire. Même même, m m Ousmane Sonko fait... n'est pas le premier ni le dernier à, à le dénoncer. Même si même si véritablement, tu sais, la communication d'Ousmane Sonko, il fait tout le temps ce genre de choses. Il va regrouper deux personnes, trois personnes, ils disent que les magistrats ont parlé, les magistrats ont fait ceci. Non, la sortie Et... de l'UMS, quand même, euh, c'est bien avant que Sonko arrive. C est, c est, on a dit qu on Ça fait pas, des on a années dit... que l'Union des magistrats du Sénégal, le juge d'Aim, quand il a démissionné, il a presque évoqué les mêmes les mêmes raisons. Bon, Fatou, Fatou, Fatou, le Sénégal est toujours comme ça. Mmh. Les gens vont sortir, tu vois, tu verras des magistrats qui, qui vont sortir demain pour dire autre chose. Mmh. Et moi, je pense que euh, le fait, euh, le, le magistrat qui doit se prononcer sur cette affaire, mmh. il a sa carrière à préserver et son, sa dignité à préserver. Donc, si, si véritablement le dossier arrive sur la table d'un magistrat, mmh. il, est, il, il, il, il, va, il va non seulement jouer avec l'éthique, il va jouer avec la déontologie pour, pour, pour trancher sur cette histoire de manière véritablement équitable. Mmh. Et alors, si la justice tranche véritablement, moi, je n'ai plus aucun commentaire et mmh. aucun magistrat mmh. véritablement avec leur, leur parcours euh, avec leur promotionnaire et ainsi de suite, ne va accepter véritablement, à, à, à rendre, rendre un, un, un verdict que ses pairs vont critiquer ou bien vont, vont véritablement trouver. Euh... Oui, une décision de justice ne se commente euh, pas. Oui, exactement. Oui. exactement mmh. Alors, quand Ousmane Songo invite le président Sall à éviter au Sénégal un benson inutile, euh, ça sonne chez vous comme une menace quand Ousmane Song appelle à éviter un bain de sang inutile au Sénégal. Il bon, a dit hier. Non, il l'a dit hier pour euh, peut-être euh, cette période là de tension politique. Mais parce que parce que je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est une personne qui s'est abîmée, une personne qui a perdu la bataille. Donc il a mis de l'eau dans son vin, il sait que ce qui s'est passé en mars 2021 ne va plus se reproduire. Alors le Sénégal, les forces de l'ordre qui sont là, seront là après le problème de Mambayana, Ousmane Song. même par, par, par justesse ou bien par miracle, si Ousmane Song devient deviendra un jour président de la République, ce sont les mêmes forces de l'ordre qui vont rester ici et qui vont véritablement assurer la sécurité des Sénégalais et le, de leur bien. Moi je pense qu'il doit euh, être calme, euh, arrêter de parler et de sortir dans sa bouche véritablement des choses qui n'en honorent pas le Sénégal et de respecter notre justice alors qu'il qu qu qu qu appelle ou bien qu'il déjoue ou bien qu'il utilise d'autres termes pour, pour, pour, pour, pour, pour faire plaisir pour diluer sa communication moi je pense qu'il a perdu il sait qu'il a perdu et, et le Sénégal ne va jamais tomber à cause de ses problèmes de, de diffamation ou bien de, de ces problèmes de, de, de mœurs. Il sait qu'il a perdu, il sait que la justice est là, il sait que les forces de défense et de sécurité ne vont pas accepter le pays tombe en chaos. Tout mmh. simplement, c'est pour cela qu'il essaie d'utiliser une communication biaisée ou bien une communication pour toucher la sensibilité des Sénégalais. Alors Vous pensez que de... c'est une sorte d'appel à l'apaisement qu'il a lancé au président Macky Sall à travers ses propos moi, quand j'ai écouté cette partie-là, vraiment, je me suis dit, pourquoi tout ça pour ça Pourquoi tout ça pour ça, mmh. ça, pour ça Ousmane Sonko qui appelait au Gatsa Gatsa. Ousmane Sonko qui disait que c'est la mort du président Macky Sall ou sa mort lui-même. Alors, euh, il ne devait pas utiliser cette forme de communication dès le début. Mmh. À chaque fois qu'il sortait, c'est du feu. C'est vraiment de, de faire tuer des populations, de faire tuer des, des, des, de, la, de la, je, la jeunesse sénégalaise. Alors, pourquoi tout ça, depuis le début, les 14 morts de d'Aguissara, les manifestants, les, les, les gens qui ont perdu le, la justice, doit faire son travail C'est peine perdue. Mmh. L'affaire est allée jusqu'au bout. Alors, il faut que ça soit tranché. Moi, personnellement, je dis que euh, cette affaire doit être tranchée de telle sorte que qu'aucun juriste dans le monde ne va véritablement euh, penser autre chose que la justice. Mmh, la justice doit rendu. faire son travail mmh. là de manière véritablement correcte, de telle sorte que les Sénégalais ou bien le monde entier euh, vont savoir que, véritablement, c'est faire là soit c'est Ousmane Sonko qui a tort ou bien c'est Mambayna ou bien c'est Agisar qui a tort. Mmh, Moi, doit. je pense que euh, la justice doit faire véritablement son travail pour éclairer les populations, pour que de telles, de telles situations ne, ne, ne, ne vont plus se reproduire au pays. Très bien. Alors, le dernier point, c'est le dialogue. Après avoir lancé un appel aux politiques, le président, il y a quelques jours, a aussi tendu sa main aux au maires, les élus locaux. Vous êtes conseiller municipal à la commune de Nîtes. Euh, quelles devraient être les retombées euh, de ce dialogue euh, état central, et les locaux Vous savez, Fatou, moi, je fais partie du parti des libéraux et le parti du dialogue national. Notre programme fondamental a parlé tout le temps du dialogue. Le pays, les gens doivent dialoguer pour véritablement éviter de telles situations se produisent dans le pays. En tant que conseiller municipal, nous voyons beaucoup de mairies où, comme ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, on a eu presque, euh, presque des conseillers du côté du pouvoir ou bien du côté de l'opposition qui sont côte à côte. Alors, euh, le fait de dialoguer au niveau local est beaucoup plus importante qu'autre que, que, que, que, que, qu chose. Car les populations dans le monde rural ou bien dans des mairies comme la, comme la mienne, heureusement que c'est la majorité présidentielle qui a gagné cette mairie, ça permet non seulement la gestion des sols, ça permet la gestion des, des, des terres de manière générale, de faire comprendre véritablement le rôle des maires, le rôle des, des conseillers municipaux, afin d'éviter d'éventuels, euh, véritablement, euh, on peut dire, euh, guerres entre les populations. Car au niveau des communes, la majorité des problèmes qui se posent là-bas, ce sont des problèmes de terre, ce sont des problèmes de, de gestion. Alors mmh. que si les, les, les, les, les conseils municipaux, les maires, ne savent pas véritablement discuter avec l'État, de comprendre, là c'est la politique, et là, véritablement, je suis maire, je dois parler avec l'État du Sénégal, je dois parler avec euh, l'administration, je dois dialoguer avec, euh, avec le président de la République. Moi, je pense que c'est le bénéfice des populations. Et nous encourageons, nous félicitons, et nous sommes véritablement ouverts pour ce dialogue et applaudissons aux, aux, aux mains tendues du président de la République. Le Sénégal est un pays de dialogue. Euh, que ce soit au niveau de l'opposition du pouvoir, les gens doivent parler pour trouver des, des solutions qui ne seront que pour l'intérêt exclusif des populations sénégalaises. Merci, à Ousmane Benchoy. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale. C'est sur ce mot dialogue que se referme cet entretien. Je rappelle que vous êtes le chargé de la communication digitale du PLD. C'est le Parti des libéraux démocrates Ando Sokali et conseiller municipal Anit. Merci, Fatou. Anit. Merci, Fatou. Anit.